Il y a environ deux ans, j'étais en réunion avec mon chef, on discutait de mon travail et il me dit Bon, c'est vraiment pas mal ta bibliothèque de web component là, mais du coup, si quelqu'un veut s'en servir, c'est facile à utiliser ou pas Comment ça marche Alors là, je lui réponds avec un enthousiasme débordant et je fais Mais carrément, c'est hyper simple à utiliser. Tu as juste à faire un npm install. Ouais, bon, du coup, il te faut npm et node sur ta machine, mais ça va bien se passer. Ensuite, tu vas importer. Les composants dont tu as besoin dans ton code source. Ouais, bon, d'accord. Alors pour ça, en fait, tu ne peux pas faire un import qui pointe vers NPM. Il va te falloir une vraie URL. Donc pour ça, il faut que tu utilises un bundler. Il euh, faut que tu le configures. Ouais, alors potentiellement, tu utilises Babel, TypeScript. Mais bon, tous ces trucs-là, ça marche du premier coup. Euh, la configuration va bien, etc. Tout est nickel. Ensuite, je lui dis, bah, après, il faut, faut configurer le, les, les traductions, les 18N. Du coup, bah, tu lis la doc, il y a un peu de boilerplate à écrire. T'inquiète pas, c'est super simple. Et enfin, tu vas pouvoir utiliser les composants dans, ton, dans tes templates. Et du coup, tu as des, euh, des super composants. Euh, voilà. Bref. Donc là, je lui fais, mais tu vois, c'est trop facile. Là, il me regarde en mode, mais t'es sérieux, là Genre, c'est quoi cette jungle d'outils JavaScript on doit pouvoir proposer une alternative un peu plus simple, sans tous ces NPM trucs, ces webpack machin machins, etc. Il me dit, on ne peut pas juste faire une, une balise vers un CDN comme on faisait avec jQuery avant, etc. Donc là, je lui fais, euh, ouais, mais non, enfin... On ne sait pas quels composants les gens vont utiliser, du coup, les, les perles vont être naze. Donc là, je le regarde, il me regarde, je le regarde, il me fait, vas-y, prouve-le. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hubert Sablonnière, je suis développeur web chez Clever Cloud et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du Smart CDN qu'on a mis en place pour distribuer nos web components. Et je vais en profiter pour reprendre mon souffle parce qu'avec un masque c'est un peu compliqué. Donc on va commencer tout de suite par le contexte. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous la console. C'est en gros l'interface d'administration qu'utilisent nos, nos clients pour déployer leur, leur VM, leur, leur base de données, etc. C'est une base de code qui a à peu près 10 ans, qui n'a jamais eu de refonte graphique, de refonte technique, donc ça date un peu, clairement. Pour faire évoluer tout ça, on a décidé de ne pas faire de, de refonte Big Bang en faisant tout from scratch, mais plutôt de faire une mise à jour progressive. Et donc pour ça, euh, toutes les fonctionnalités existantes qui subissent une refonte UVX, etc., on, les, on crée des composants, composants un peu unitaires. Toutes les nouvelles fonctionnalités, on crée des composants. Et tout ça, en fait, c'est un, une bibliothèque qu'on appelle les Clever Components. Notez qu'on est super fort en, en naming. On a mis tout ça dans un projet à part sur GitHub, c'est public si vous êtes curieux. Et en fait, ce projet, euh, on l'a publié sur NPM et dans notre console, on l'utilise, on, on l'importe en tant que dépendance avec des NPM trucs et des, et des webpack machins. Et globalement, bon, ça marche pas trop mal parce qu'on maîtrise un peu ce qui se passe. Par contre, le, le détail important, c'est ces composants-là, c'est des Web Components. Alors pour ceux qui ont raté euh, les derniers épisodes de la série Web Components, euh, en gros, c'est vous codez le comportement de votre composant sous forme d'une classe JavaScript, vous l'associez à une balise HTML et après ça juste marche, j'ai envie de dire. Enfin, presque. Euh, mais du coup, tout endroit qui accepte du HTML, euh, du DOM, bah, les web components ça marche en fait. Ça marche dans, dans Vue, dans Angular, dans Svelte, dans React, c'est un peu compliqué. Mais ça va bientôt changer. Du coup, c'est un peu culotté de dire à des professionnels du web qui ne sont pas basés sur la stack Node, NPM, machin, et il y en a plein, euh, de dire, bah, fais de la magie, machin, euh, non. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il nous faudrait une, une manière alternative d'utiliser nos composants et donc d'aller mettre ces composants sur un CDN et de les utiliser avec juste une balise script Et c'est là qu'arrive le challenge. Alors c'est quoi ce challenge En fait l'idée c'est de dire, d'un côté on a quelqu'un qui va faire NPM install, qui va régler son bundler, qui va faire toutes ses optimisations, etc. Et de l'autre côté on veut juste une balise script qui marche. Du coup la question c'est à quel point on peut arriver aux meilleur perf possible avec ce côté plug and play. Et moi souvent j'aime bien dire que, en gros on veut faire une pizza surgelée qu'on met au four, ça juste marche mais on veut qu'elle soit aussi bonne que, que Luigi qui a fait sa pâte toute la journée et qui, qui a la recette de la grand-mère. Du coup, on a, fait, euh, on a fait pas mal de benchmarks. Euh, L'idée, c'était vraiment de... On teste, on améliore, on mesure, etc. Donc on a fait nos mesures avec euh, WebPageTest, évidemment, j'ai envie de dire. Et donc, bah, on a commencé tout de suite par... Et on va faire un peu comme jQuery. Donc l'idée c'est de dire, on fait un bundle, on met tous les composants dedans, et on voit ce qui se passe. Alors j'ai bundlé ça avec euh, Rollup. Qui connaît Rollup Qui trouve que c'est mieux que Webpack <rire> Non, moi c'est mon préféré. Et donc avec Rollup, j'ai pris tous les composants, je les ai optimisés, j'ai pris toutes les traductions en anglais, et j'ai fait un bundle tout en un. Donc dans nos benchmarks, on a plusieurs pages. Ça c'est la page que j'appelle M3. Et donc, en gros, elle utilise quasiment tous les composants. Elle utilise une bibliothèque de graphiques, de cartes. C'est assez lourd, en fait. On a fait nos mesures en, en 3G slow, en mode, on va essayer de prendre un cas un peu... qui ne se passe pas trop bien, on va dire. Et donc, au niveau mesure, on a ça. Donc en rouge, on a la Luigi qui fait sa pizza maison. Et en bleu, on a euh, les fichiers qu'on est allé mettre sur un CDN. Enfin, Là, en l'occurrence, le, le bundle. Et euh, bah, du coup, bon, on a à peu près une, un peu plus d'une seconde de, de latence. En fait, on l'explique de par le fait que le bundle étant quasiment le même, vu que cette page utilise tous les composants. Mais on se tape une seconde parce qu'il faut contacter le CDN qui est sur une autre, euh, une autre origine. Euh, on a une autre page, qui est la page M1, qui est beaucoup plus simple qui utilise juste le le composant de Toggle, comme ça vous pouvez choisir votre Beatles préféré. Charge. Et là, si on mesure, en fait, forcément on est sur une page où si vous faisiez un NPM install, vous customisez un peu tout, il n'y aurait quasiment rien dans votre bundle, donc ça chargerait finalement très vite, en tout cas beaucoup plus vite que si vous chargez un bundle avec tout dedans. Du coup, le bundle tout en un, c'est caca. <coughs> en plus potentiellement au, au delà du fait qu'on charge beaucoup trop de choses euh, à chaque nouveau composant le bundle tout en un il grossit euh, si vous utilisez juste le toggle euh, c'est un peu abusé genre hey, je fais une mise à jour, tiens voilà 50 kilos dans la figure et puis on ne bénéficie pas du tout du cache. donc est-ce qu'on ne pourrait pas tenter une technique sans faire de bundling Ouais, c'est un peu le truc à la mode genre il y a carrément euh, David de créateur de Rails qui fait « faut arrêter le bundling maintenant... » Je ne sais pas faire son accent, mais, mais « maintenant, il ne faut plus faire ça. » Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, David, quand même. Mais on va essayer de dire « on va charger les fichiers à la demande. » Donc on va prendre nos sources, on va les optimiser, les transformer avec Rollup, et les mettre sur un serveur qui sert des fichiers statiques. Mais du coup, là, je, la première étape, on prend les sources telles quelles ou presque, donc on a autant de fichiers euh, qu'il y a de composants, de dépendances, etc. Donc il y a... je vous laisse imaginer. Et dans la page euh, M3 dont je parlais tout à l'heure, on a sept composants, je crois. Donc là on n'est pas sur une seule script. il va falloir faire un import pour, euh, pour euh, configurer l'anglais, et puis ensuite bah, différents imports pour les composants dont on a besoin sur la page. Ça, qu'est-ce que ça nous fait C'est la recette magique d'une cascade de chargement de la mort. Donc forcément, les composants, ils ramènent la librairie de graphiques, ils ramènent des sous-composants, qui eux-mêmes ramènent des sous-composants. Le navigateur, il est en mode... Euh, il y a une fin, à hein, ce truc, c'est... C'est quoi ce bordel Donc on a mesuré ça, toujours en 3G slow, toujours sur cette page M3. Et donc là, on est sur le bundle dédié versus euh, je charge toute cette cascade de fichiers. Eh ben, les perfs sont nazes, comme attendu. Alors, c'est un peu méchant, parce que là, je suis en train de comparer quelqu'un qui fait tous les bons réglages, et à droite, c'est même pas que j'ai pas fait de réglages, j'ai volontairement mis les pires réglages. Pourquoi j'ai fait ça Parce que je suis méchant non. non, je fais ça parce qu'en fait, j'ai envie, ensemble, qu'on fasse étape par étape les améliorations, et qu'on voit un peu leurs impacts, en fait. La première, vu que je suis méchant, j'ai mis du HTTP 1, on va activer l'HTTP 2. Alors moi, je n'arrête pas d'entendre « Ouais, le multiplexing, ça enlève tous les escaliers, c'est magique, il n'y a plus besoin de bundler. » Ouais, non. Euh, donc si on mesure, alors à partir de maintenant, je vais plus faire du étape d'avant, avant, euh, avant-après. Donc là, on est HTTP 1 avant, HTTP 2 après. On gagne 3 secondes. C'est... Pas mal, mais je m'attendais vraiment à plus. On m'a tellement survendu le multiplexing. À un moment, un tuyau, c'est un tuyau. Hein, euh, Ce n'est pas non plus extensible. Et puis en fait, quand on regarde le, la cascade, elle est toujours quand même euh, très prononcée. C'est juste que... Enfin voilà. Euh, du coup... Bon là, vous ne voyez pas mon visage, mais... Mais bon, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Du coup, je me suis dit, on va dégainer des techniques qui, qui marchent bien. La technique qui marche bien c'est la compression. C'est ma technique préférée parce que c'est clairement la plus efficace. Donc bien entendu, la compression on va limiter le code, la quantité de code, mais uniquement la quantité de code qui passe dans le tuyau. On va continuer à donner au navigateur une grosse quantité de code quand même, une fois qu'il a été décompressé. Donc là, quand on mesure, là, là, on, là on est content quand même. Je veux dire, on a quasiment divisé par 3 la quantité. Et en termes de temps de chargement, ça commence à être pas mal. Donc depuis tout à l'heure, je, je, je modifie les fichiers, je les mets sur un CDN, c'est sur euh, nos amis de chez Cloudflare. Et on mesure, c'est à peu près du Brooklyn niveau 4 qu'ils font. On pourrait peut-être faire mieux, bref. Deuxième technique qui marche super bien, la minification. Donc là encore une fois, on réduit la quantité de code, mais on réduit aussi la quantité de code que le navigateur va parser et exécuter. Donc ça, c'est plutôt cool. Et mine de rien, on n'a on pas divisé par deux, mais on n'est quand, quand même pas dégueu en termes d'impact. Euh, Là-dedans, on, on a minifié que le JavaScript. Et en fait, comme on fait des web components, dans notre JavaScript, il y a le CSS et les templates. Donc on s'est dit, attends, je vais utiliser tel plugin qui, qui minifie aussi ces parties-là. Ouais un peu déçu mais euh, bon c'est la petite technique on se dit allez c'est toujours ça de pris. On va passer au niveau 2 parce que pour l'instant c'est des techniques assez connues et passer au tree shaking. Le tree shaking, on va travailler sur la quantité de code encore une fois, c'est un truc que je vais activer dans rollup. L'idée c'est de dire si j'ai un module qui charge qui importe qu'une partie d'un autre module, à la fin, on va essayer de dégager les parties qu'on n'utilise pas. Ça, c'est la théorie. <rire> en général, c'est pas aussi magique que ça, mais euh, dans notre cas, j'étais à la fois déçu, mais pas étonné, en fait. Euh, on utilise lit, leaflet et charge.js, et globalement, on en utilise euh, quasiment tout. Donc, euh, Rollup, il n'est pas vraiment capable de dégager des trucs. Par contre, quand je suis allé voir dans le bundle, je fais... Attends un peu, qu'est-ce qu'il fout, là, lui <rire> euh... En fait, Chartjs il importe moment alors que nous, dans nos graphiques, on n'a aucune échelle de temps. Du coup, on a utilisé du shimming, on a remplacé moment par un objet, et comme le code n'arrive jamais sur cette partie-là, ça se passe bien. Bon, on a quand même gagné plus d'une demi-seconde, donc c'est bien, mais je pense que dans d'autres contextes, peut-être les vôtres, les impacts seraient plus, plus cool. Toujours technique de bundler, on passe sur le code splitting. Donc là, c'est un peu bizarre parce que j'ai fait le choix d'avoir que des fichiers éclatés. et Je les ai mis sur mon CDN. Alors que le code splitting, souvent, c'est... Je pars d'un gros bundle et j'en je fais plutôt des petits bundles pour la page machin, la page bidule. Donc là, nous, l'idée, ça nous a permis de travailler le, le nombre de requêtes, en fait. Donc on mesure tout ça toujours sur la page M3. Alors là, l'impact sur le nombre de requêtes est assez euh, impressionnant, c'est cool, mais, alors, assez, de manière assez amusante, ça réduit aussi la quantité de code. Je pense que ça vient du fait que quand des fichiers sont ensemble, la compression est meilleure que quand on compresse des tout petits fichiers. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. On a gagné un peu plus d'une demi-seconde. Bon, ça se prend. On a essayé de forcer euh, euh, Rollup à rassembler d'autres fichiers, en mode, bon, ceux-là... Euh, ils font même pas un kilo, franchement, mêlés ensemble, ça n'a pas changé grand chose. Un petit peu déçu aussi là-dessus. Donc, si on fait le bilan, où est-ce qu'on en est de je fais un npm install, je configure tous les machins, j'ai lu la doc, j'optimise, je suis un crack du JavaScript, versus je fais juste une balise script sur un CDN On refait nos mesures, on est toujours sur cette page M3, plein de composants. Et là, je compare dans des conditions qui sont un peu plus comparables. Et c'est pas mal, non Ouais, je sais pas. Euh, bon, forcément, c'est un peu plus gros. Et je pense que c'est parce qu'il y a plus de requêtes et la compression est moins bonne. Et encore une fois, la, la, là, on a une seconde 7 d'écart. Il y a quasiment une seconde 2 qui sont pris pour établir la connexion vers le CDN. Donc, on pourrait peut-être tricher et dire... Je le mets sur la même origine, de toute façon, c'est moi qui maintiens le CDN, donc il euh, faut, faut voir. Et si on, on mesure euh, M1, là, euh, bon, là, quand même, on a un bon 2 secondes d'écart. Euh, bon. Après, c'est du slow 3G. En réseau non bridé, il n'y a quand même pas des masses de différence. Et euh, sur donc, la grosse page, et ça, c'est la petite page, du coup... Vous en pensez quoi C'est bien C'est pas bien Qui trouve ça cool Qui trouve ça très décevant C'est nul En fait, on demande les meilleurs, le, le truc le plus, le plus plug and play possible. Donc forcément, on peut pas exiger d'avoir les meilleures perfs. Mais j'ai encore des petites techniques. On passe au niveau 3. En fait, si on regarde la cascade de chargement, Bon, donc là on, est, on a appliqué tout ce qu'on vient de voir, donc on a déjà beaucoup moins de requêtes, c'est un peu plus agréable, mais on a toujours un effet escalier, une bonne marche ici, une bonne marche là, et puis d'autres euh, ensuite. On notera pour plus tard que le navigateur, euh, tout en bas, il fait quasiment rien et il s'excite une fois que tout est chargé, ici. Ok, si on se concentre sur le fichier Setup English, là on voit super bien l'escalier, on voit Setup English il est là, il charge deux fichiers, et qui lui-même charge un autre fichier. Et pour travailler sur cet effet escalier, cet effet cascade, on peut utiliser une technique qui s'appelle l'import hoisting. Donc le fait de hisser des imports un peu plus haut dans l'ordre de chargement. Donc on va travailler forcément sur l'effet le, sur escalier. Donc si on reprend cet up English, il a besoin de i18n, il a besoin du fichier de traduction anglais, qui lui-même a besoin d'un fichier, alors là, il est mal nommé, mais qui contient des helpers pour formater des noms, des dates, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est annuler l'effet escalier. Paf. Et en fait, si on veut vraiment aider le navigateur, vu que Setup English, il a besoin de i18n, ben en fait, il faudrait peut-être charger i18n avant. Et en gros, alors il s'agit d'inverser l'ordre, mais plus exactement, attention, je vais dire un mot scientifique, il faut importer les fichiers dans l'ordre inverse du parcours de graphes. Wow. L'idée vient pas de moi. J'en discutais avec Guy Bedford, qui, qui a énormément bossé sur les modules JS, etc. C'est lui qui m'a donné l'idée. Donc là, il n'y a que quatre fichiers, c'est facile. Hein, mais, mais donc, en, en inversant ce, ce truc-là, on va commencer à, à pouvoir essayer de faire des choses. Quand on demande à Rollup de faire l'import hosting automatique, ça, dans notre cas, ça fait rien. Et en fait, il peut faire de l'import que dans certains cas très particuliers. Du coup, nous on s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Donc au lieu d'importer nos 7 composants et notre setup English, on va faire un peu de place, on va faire le parcours de graphe inversé, et on va manuellement importer toutes les dépendances à l'envers. Ok. Euh, Est-ce que ça marche Ouais, il n'y a plus d'effet escalier. Bon. Là on en charge une vingtaine je crois, 26, il y a une limite, hein. vous ne pouvez pas faire ça à 300 requêtes, mais dans notre cas euh, c'est pas trop mal, et les perfs sont les mêmes. Là j'étais quand même vraiment deg, clairement, parce que je me suis dit, mais attends, euh, comment ça se fait J'ai essayé de donner le plus tôt possible les fichiers euh, au navigateur, du coup, donc encore une fois, bundle dédié fait par quelqu'un qui fait npm install, versus là où on en est arrivé avec les, les imports dans l'ordre inverse. On a toujours notre seconde et demie d'écart de, et ça s'affiche tout à la fin. En fait, pourquoi ça s'affiche tout à la fin Parce que quand on fait des imports statiques de modules comme ça, le navigateur il a besoin de télécharger tout, tous les modules, de les parser, et une fois qu'il a fait ça, il peut les exécuter. Donc Chrome, si je ne dis pas de bêtises, est capable de commencer à parser pendant qu'il n'a pas fini de tout télécharger. Sur Firefox, j'ai un doute. Peut-être que des amis mausiliens pourront compléter. Euh, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, avec des imports statiques, euh, il est obligé d'attendre que tout soit arrivé pour exécuter. Et moi, comme mes composants, ils vont s'afficher que quand tout le code est exécuté, bah, bah on est dans la, voilà. enfin, on est dedans. Quoi. Et le, la technique magique, c'est les parenthèses. Si un jour j'avais su que je serais sauvé par des parenthèses. Donc en fait, si on fait des imports dynamiques, les règles changent. Les fichiers arrivent à peu près dans l'ordre... En tout cas, ils sont demandés dans l'ordre qui est affiché ici. Et euh, par contre, ils vont pouvoir s'exécuter le plus tôt possible. Bon, Pour des raisons qu'on expliquera en dehors du talk, les traductions, on est quand même obligé de les charger de manière statique. Oh, je refais une mesure et on gagne toujours rien, c'est un peu frustrant. En fait, si on regarde ce qui se passe, bon, on a une étape, une marche pour les traductions. On a bien tout qui est chargé sans effet escalier. Par contre, ici, le navigateur, il travaille un petit peu ici, il travaille un petit peu là, et il travaille un petit peu à la toute fin. Attention, mesdames et messieurs, roulement de tambour, qu'est-ce qui se passe maintenant Ok ça commence à charger en plein milieu. Ok, pas mal, non Je vous sens sceptique, on la refait. Donc en gros, à partir du moment où on met des imports dynamiques avec le parcours inverse de graph, etc., on est. Comment dire On commence à afficher plus tôt, mais on termine à afficher plus tard. Moi, je trouve que c'est quand même une mini victoire, c'est plutôt cool. Par contre, le problème qu'on a, c'est qu'à la base, mon chef il m'a dit « On ne peut pas juste mettre une balise script ?»« Ouais... »« Tu veux quel composant ?»« Ben bah, vas-y, euh, parcours le graphe à l'envers et tout. »« Non, on ne va pas faire ça et on va le faire faire par un, un, un endpoint dynamique qu'on a, qu a codé. » Et c'est là qu'arrive le côté euh, smart du, du smart CDN. C'est de dire « Tu mets une balise script avec juste une URL ?» Tu dis, ok, je veux la version 7.5 des composants. Alors ça marche avec du SEMVER, du coup, si tu mets 7 et qu'il y a une nouvelle version, bah, tu vas avoir la version stable. Normalement, on respecte le breaking change, donc ça devrait bien se passer. Euh, tu précises la langue que tu veux, français, anglais, donc le, le setup, le, le boilerplate qui est en haut, il se fait automatiquement. Et ensuite, tu précises les composants que tu veux. Bon, les URL avec des espaces, ça marche pas, il hein. faut, faut le charger comme ça. Et quand on charge ça, bah, euh, on a côté serveur ce fichier-là qui est chargé dynamiquement, et tout le reste, ça reste des références vers des fichiers qui, eux, ont déjà été buildés une seule fois et qui sont dispo. Ça, c'est plutôt cool. Euh, tout est dispo sur GitHub. Euh, on a dû aussi se créer un plugin rollup pour préparer... Euh, pour chaque version, quelles sont les dépendances et, et pouvoir générer l'ordre le, et les trucs qu'on doit charger dans le bon sens. Si vous avez l'œil fin, vous avez remarqué que maintenant, les fichiers ont du content-hashing. Donc là, l'idée, c'est bien d'aider le cache et ça nous permet, sur chaque fichier, d'avoir un checksum et d'avoir un, une expiration de cache infinie. Et ce qui est assez marrant, c'est... Donc là, ça doit être un peu petit, je pense. Ça va. Euh, attention, je vais switcher entre la 7.6 et la 7.5. Donc, hop, je bouge. Voilà. En fait, il n'y a que le fichier de traduction qui change de checksum. Et donc, en ayant enlevé du, du chemin les numéros de version, et en ayant mis finalement sur notre CDN tous les fichiers mélangés, on est capable, entre deux versions, de profiter un maximum du cache. Ça, c'est plutôt cool aussi. Donc, on a une super, euh, une super UI pour dire, euh, bah, j'utilise... Euh, le composant euh, request, par exemple. Je le copie. Oh, mais tu utilises tes propres composants dans la UI Ouais. Du coup, je vais pouvoir coller ça ici. OK. Et après, bah, je prends un exemple dans mon storybook. Je copie-colle le code. Je le mets là. J'ai copié le bon, pas OK. Run.js. Non, ouais, voilà. Bon, après, c'est moche, vous hein, en faites. Euh... Voilà. Et donc, ça a bien chargé les composants, le bouton, etc. Donc, je reviens à mes slides. Les avantages de ça, je pense l'avoir montré, on ne peut pas faire plus plug and play que ce truc-là. Franchement, là, c'est c'est juste hallucinant. Euh, on a du SEM vert, donc on peut déployer des correctifs pour tous ceux qui utilisent la librairie de composants de cette manière-là. Et nous, en fait, on en est quand même assez content. On l'utilise euh, <coughs> sur une application de gestion interne qui fait du, du rendu côté serveur avec du Java. Sur notre documentation en Hugo, si vous allez voir la page de notre Object Storage, vous avez un simulateur de tarifs qui est un composant chargé comme ça. Et sur notre page tarifs qui est fait en WordPress sur le site, c'est pareil, vous retrouvez le même composant qui est chargé... Euh, de cette manière-là. Au niveau inconvénient, bah, vous vous en doutez, c'est un peu plus lent avec une mauvaise connexion, on l'a vu, euh, et on a des risques de doublons. Si votre page utilise déjà charge.js, euh, leaflet ou lit, bon, ils sont en double. Après, moi, j'ai déjà vu quatre fois l'audache dans un bundle. Ouais, je suis le seul. Donc bon, voilà. Euh, conclusion, j'espère que ça vous a donné des idées. Euh, j'espère que la remise en contexte de, des techniques qu'on peut appliquer côté serveur et côté build, optimisation, etc. vous donne des idées aussi. Et surtout, si comme nous, vous avez une bibliothèque de composants, voire un design system, nous on n'y est pas encore, mais bientôt, euh, j'espère que vous avez bien compris que l'idée c'est de dire, on va déplacer la connaissance de, nécessaire sur l'optimisation des assets, le build et les réglages serveurs des consommateurs de du design système vers euh, le fournisseur et énormément se, se simplifier la vie. Et n'oubliez pas, il n'y a pas que le JavaScript dans la vie. Du coup, ce n'est pas parce que vous êtes dans une jungle d'outils hyper compliqués que vous êtes euh, enfermé dedans ou à l'aise dedans qu'il faut l'imposer à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Euh, on, a, on a juste le temps pour une ou deux une questions. Euh, C'était le premier, là-bas, et là, c'est Julien. Salut Hubert, euh, rebonjour, merci pour ta présentation, euh, super intéressante comme d'hab. Euh, tu n'as pas, pas fait de mesure après que tu aies mis euh, le chargement en script avec ton... Le script qui te jette l'ensemble du script. Et je me demandais du coup s'il n'y avait pas un impact, parce que tu dois le télécharger il ne va probablement pas être caché. Euh, ça rajoute une indirection, etc. Je veux dire, pas pris de mesure entre ça et ouais, ça Ouais, c'est ça. ça. Euh, si, je crois que j'en ai une. Mais euh, globalement... Non, globalement, c'est à peu près la même chose, parce que la manière dont, dont j'ai codé les benchmarks là-dessus... Euh, je me faisais moi-même un fichier séparé qui contenait ça comme si je faisais mon appel à mon endpoint dynamique. Après, euh, je dois l'avoir là. Non, c'est pas si c Ouais, voilà. En fait, tous les benchmarks sont dispos sur cette page. Il euh, y a même de quoi régler certains trucs sur les différentes pages. Enfin, je me suis bien amusé. Mais du coup, si vous êtes curieux de voir un peu chaque. Parce qu'il y a deux autres pages que je n'ai pas montrées. Euh, vous pouvez aller voir, c'est assez marrant. Merci. Il y avait une deuxième question par là, il me semble. Oui. On a dit deux questions. Euh, bonjour, merci beaucoup pour cette super conférence. Moi j'ai une question par rapport à l'import euh, dynamique. Euh, tu parlais de Framework comme Vue euh, ou Svelte qui étaient euh, assez pratiques, euh, en tout cas visiblement compatibles avec les Web Components. Et je me demandais si vous aviez, à la place de faire un bundle euh, dynamique comme tu le fais, si vous aviez opté pour euh, essayer de trouver une solution pour faire un import dynamique directement, par exemple avec le routeur de SvelteKit ou de Vue ou des choses comme ça. Genre tu ouvres une nouvelle page et là, à ce moment-là, ça fait un genre de lazy loading des composantes demandés par cette page Est-ce que vous avez déjà essayé ça Alors, on ne l'a pas encore essayé. Euh, pour l'instant, comme je l'ai dit, on utilise ce système dans un site WordPress, un site statique Hugo et une web app Java. Dans la console, on utilise toujours le npm install, mais j'avoue il y a une technique que je n'ai pas encore montrée qui va faire qu'on va être une simplification sur les traductions euh, où on va encore gagner en performance. Et je commence à me poser la question d'utiliser ce CDN même dans la la console legacy, alors c'est pas du Vue ou du Svelte, mais ça reste une, une web app, une single page app avec un routeur et un peu de lazy loading par route. Donc non, on ne l'a pas essayé, mais euh, le seul problème que j'y vois, c'est qu'en général les bundlers n'aiment pas trop les imports vers HTTP quelque chose, ils sont habitués à avoir du NPM ou des, des URL relatives, mais pas forcément des URL absolues, mais avec un plugin ça doit passer... Et, euh, et je ne serais pas étonné que ce ne soit pas si mal, euh, mais je ne l'ai pas essayé, non. Et si tu m'envoies ton nom, on pourra essayer ensemble. Merci, bravo, merci beaucoup.